Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous la caillou pour pouvoir la nouvelle émission. Déjà, très bon week-end à tous ceux qui sont à l'étranger. Et les gens qui sont à l'étranger, qui ont un peu nostalgie. Les gens qui sont en Haïti, je vous dis beaucoup de courage. Parce que par gain côté où il y en dans pays à pour ça qui on passé, on qu vous capable pas arriver sourd. Est-ce que nous comprenons Donc, je euh, pense que nous sommes un peuple résilient. Et malgré tout ça qui est passé, eh nous et un peu de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 Je suis capable de dire que guerre cap download euh, G9 GP. Quand on a l'impression que, un pile de dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est un bandits qui parlent en groupe, apparemment, chercher chercher en côté pour en Donc, si tout, bon, capable de mettre Donc, si vous malin malin, vous ça capable de faire ou fonctionner pour tout Mais écoutez, quand on est en équipe, vous bon, êtes capable de faire certaines assurances. assurance. Tendez bien. vous une information qui est comme quoi G9 peut attaquer.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 Même toujours dit non que c'est pas de grand mis pas de mourir, mis pas de grand pas mourir, pas grand-grand-grand-grand. 30 ans. Et puis, pendant soldat dans base, pis -téléphone, voix en base, il ne peut pas le il ne peut pas envoyer il ne dire, ah, il ne vous, non, il ne peut pas dire, non, il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, il ne a il il dire, il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 Faire vidéo ça pour nous faire une présentation de moi-même. Parce que grand pile monde, grand pile média, qui ont grand pile fausse conception de moi-même, et les regarder sous apparence physique, moi, je ma avec un petit Et donc, et, et, et ça fait nous faire vidéo ça pour nous permettre tout le monde clair, parce que a prêché l'évangile, qui c'est la vérité. Il faut que nous bons toute la vérité, afin que lorsque na prêche, nous aucun nous une idée de qui est arrive